Parce que j'ai... parce que j'ai... tout Bref du coup on va jouer à Donut Duck. Alors j'ai cherché euh, sur Twitch, il y en a. J'arrive pas à trouver le jeu. Ah j'ai un temps à faire, ok, j'ai 4 minutes, speedrun. Efficace comme moyen de transport, non <rire> Connard, je voulais courir Ok. Bon j'imagine que le temps est-ce qu'il faut euh, le faire au plus vite quand même parce que.. Ah est Putain <rire> C'est pas ça Eh hey Bonjour à tous je m'appelle Donald Duck, je présente mon premier stream Hey oncle Donald, on observé d'ici avec notre nouveau programme C'est pas du tout loulou hein Mais on s'envole de vous là Voilà, euh, pose à la perche C'est quoi cette con, c'est quoi cette attaque hein oh, wow. <rire> C'était quoi ça <rire> Putain j'ai dans... pris une bonne roue ou. <rire> je savais. <rire> oh putain, je suis à 10 000 km. Bon, speedrun, là je sais comment il faut faire. Non, on fait ça, on fait ça. Puis on fait ça et... Je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, je le refais. S'il <rire> y avait de la COP, je me serais téléporté en mode Dragon Ball Z chez toi pour jouer. Attends. Eh, mais dis donc sous! <rire> Les babines d'or en ta possession J'ai l'honneur que t'as aussi que t'aurais n'avant Tu es autorisé à te servir de ma superbe machine à costume Oh Oh ah. Là je suis à poil Je vais bien être à poil Ouais ah. bon, ça, ça, C'est ouais. un bébé ah, Le gros bébé qui se barre Putain le juge, je l'ai... Et il y a le prénom de ma mère Grâce à toi, j'ai pu perfectionner mon téléporteur Alors tu peux t'en servir comme pont de semble en en pour revisiter chaque lieu et non. battre ton cousin dans les contre-la-montre de Gontran Non Tu peux aussi relever le défi action spécial de tes neveux Mais tel que je te connais, tu trouveras sûrement toutes les bobines d'or du monde <rire> Euh... Qu'est-ce que je fais Je pense que je vais acheter ça, ça c'est sûr Je tremble Attends je vais essayer quand même de traverser MDR Par dessus Ah il est fort il a un mur avec lui Ah oh, j'aime bien la salle d'attente ah, ah. Yo la cité c'est pas cool Le Saint-Denis c'est vraiment la galère On ne peut pas dire bonjour Maintenant on doit dire bonjour à tout le monde Maintenant Nicolas Hulot est parti Tout est triste Oh oh. oh oh, mes yeux, moi j'aurais été le détour Serais-je la beauté intérieure, même l'innocence incarnée Je suis ta princesse Oh, attends, ça va être rigolo ça Alors attends, ah attends, c'est la même couleur de ça Oh attends, oh Attends, je vais essayer de faire un truc rigolo, attends, attends Voilà, allez, maintenant on va rigoler avec ça hey, pas mal ça Ah je suis tellement content de mon dessin tout pourri Bonjour Voilà je pense que le dessin est validé jean pierre Ah merde ça a tout recommencé Oh non Et voilà mmh. Parfait Ah oui cette map Ah oui Moi, je, je dois être super content quand je l'avais réussi à dépasser l'autre Parce que quand j'ai vu ça j'ai fait waouh des cristaux Bienvenue sur Minecraft Ouh Bon je pense que si j'ai une vie ou zéro vie Je vais faire un safe step jusqu'à ce que je trouve une sauvegarde Bon bah je pense que je vais le faire rapidement suis sous la douche. Ah J'espère que tu vas entendre ma voix délicieuse. Alors, euh, je vais porter cette voix délicieuse désormais euh, pour, faire, euh, pour faire un peu jouir Numé Nartax. Est-ce que tu as du J'espère que tu uses de la tub. Alors. Euh, frotte bien ici, par contre, bien. Euh, amuse bien. Le lac devient malaisant. Il faut bien frotter le kiki. Oh. Alors, t'as joué à Superhost, J'ai jamais vu un jeu pareil. Taper non. <rire> Quoi Attends, je peux pas l'enlever Merde <rire> Où la vache Où la vache Toi. Connard. Ah non, oh non. <rire> on m'a volé mon goûter. Waouh Mon dieu. Eh, hey, c'est Minecraft. <rire> ah non, je peux pas me tuer moi-même. Vous voyez si ça fait mal. Oh la vache. Euh... <rire> Voilà, obéissez. Euh, peut-être une tape dans les fesses. Obéissez. Ah oh, mes fesses. corps Oh putain. Oh il est vraiment nul. <rire> Veux-tu rejouer Pod <rire> J'aime bien perdre Mon dieu maman <rire> Pensant que tout le monde joue à Code of War, moi je suis tranquille, je joue un petit jeu calme, etc. Faut pas être violent dans la vie. Parce que être violent, c'est un peu considéré un peu le méchant, quoi. C'est un peu genre, j'ai envie de péter la gueule de tout le monde. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai envie de me promener avec des petits fleurs et tout. Bon, ça fait gay, mais sinon, c'est une autre histoire, ça. Ah C'est tout simplement. Waouh wow, Bug C'est incroyable. Alors, on va voir les autres quand même si on pas... Ah Bon bah. Bon. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est On va prendre Bug. Alors, quand je suis. Oh putain, je suis moche. <rire> et attends. En plus, il y a une. Là-bas, oh, C'est celui qui vient de me Tu sais quoi, on va détruire la logique. Boum! Voilà, comme ça, il y a. Ah, ma tête est la tête. Ah, je n'aurais pas dû. C'est un malus. Ouais, c'est bon, je suis libéré.